Bienvenue dans cette vidéo sur la réalisation d'analyses croisées dans LibreOffice Base. Nous gérons par exemple des commandes. Via une requête, nous pouvons obtenir une liste par client et par fournisseur. Nous aimerions pouvoir croiser ces deux informations pour obtenir les totaux. Base ne propose pas ce type de requête. La solution sera de passer par le module Calc de LibreOffice qui permet de fonder les tables de pilote ou tableaux croisés sur des sources de données référencées ou enregistrées. Le référencement de la base peut être demandé lors de sa création ou à n'importe quel moment par la commande Outils-Options-LibreOffice-Base-Base base de données. Cliquez sur Nouveau. Nous allons rechercher la base. OK. Nous créons un classeur dans lequel nous pouvons faire « Données table de pilote créer. Nous allons utiliser une source de données référencée. La source pourra être, pourra être une table ou une requête. Dans notre exemple, nous allons prendre notre requête. Et nous allons croiser par exemple par client et par fournisseur, de manière à obtenir la somme. Nous allons choisir la sélection courante comme destination et nous obtenons notre tableau croisé dynamique. Enregistrons ce classeur. Que nous pouvons fermer l'analyse croisée pourra être appelée depuis un formulaire de la base de données en y insérant un bouton pour lequel nous définirons les propriétés action ouvrir la page web et URL url nous allons aller Rechercher notre classeur. A l'exécution, quand nous cliquons sur le bouton, nous ouvrons directement notre analyse croisée.